Je commence à réaliser mes premières vidéos dans les années 90, et dans les années 2000 je réfléchis à comment la voix peut prendre place dans l'espace d'exposition, à la fois la voix chantée et la voix parlée, comment un auditeur peut devenir visiteur, ce qui m'intéresse dans ce médium c'est à quel point il est vivant, il est expressif, émotionnel, tactile, cela fait plusieurs années que je m'inspire de lieux pour composer mes chants. J'avais par exemple réalisé Robin, au sein des robines de Denis les bains en haut dans un chevalement de mine, et, et haut dans une maison très particulière, la Maison Bernard, dont l'architecture est de Antille Et cette année, j'ai eu envie de me lancer le défi de travailler sur une voie collective, à partir d'un lieu où j'avais commencé euh, adolescente à réaliser euh, des vidéos, un lieu où je pourrais explorer vraiment la dimension d'une voix plurielle. Et il s'agit du village de Tchobar. C'est un portrait en trois temps passé, présent, futur. Donc, je suis partie dans un premier temps pour évoquer le passé d'un souvenir d'enfance où il y a une femme qui traverse le village et qui annonce les fruits et les légumes du marché. Elle chante c'est assez sa belle. A todos los que comprar frutas, verduras, melones, que vayan a la plaza. C'est un souvenir très important pour moi parce qu'il y a vraiment cette idée d'une voix qui se déplace et qui est assez fondateur dans mon travail. Et j'ai eu envie de retrouver cette femme. Malheureusement, elle était décédée. Et donc j'ai demandé à sa fille de reprendre cette air. Et je suis en train de préparer actuellement une installation vidéo où cette femme apparaîtra dans des fenêtres puis disparaîtra, ce sera des fenêtres suspendues, puis réapparaîtra, puis disparaîtra, où toujours la voix perdure. C'est aussi une pièce que j'ai réalisée en écho sous forme de gravure, où il y a cette femme qui au départ est très transparente, puis de plus en plus est affirmée à l'image, et elle devient de plus en plus vivante grâce au chant. Dans mon travail, il y a vraiment cette idée d'un chant salvateur, qui permet d'être vraiment vivant. Pour témoigner du présent du village, j'ai demandé aux habitants de m'écrire leurs questions. Et ce sont des questions qui apparaissent dans des aquatintes au-dessus des maisons. Pour moi, je vois vraiment une corrélation entre la voix et l'écriture. Je trouve que c'est très très proche. Et à partir de ces questions, je suis actuellement en train de composer un chant qui sera un peu le chant du village. Ensuite, il y aura une troisième partie qui qui sera sur le futur de, de ce village. Et alors ça, c'est encore secret, c'est en construction.